Rien que d'y j'ai des frissons. Ça a commencé par un chant, par les conques de l'ambi. Il y avait donc tout l'univers et l'imaginaire caribéen qui était déployé. Ensuite, la musique qui représentait, parce qu'on est ici à Trinidad, le carnaval. La mode, des créateurs de bijoux, de senteurs et aussi des chefs. Des, des chefs de Guadeloupe euh, qui ont présenté avec leurs élèves euh, une grande toile comestible. Le, le mot principal qui en ressort c'est la fierté parce qu'on a tous euh, vraiment euh, mis le cœur pour représenter la Guadeloupe et on était tous ensemble, on est vraiment une équipe très soudée du début jusqu'à la fin. La délégation guadeloupéenne composée de grands talents, de nombreux talents a démontré qu'elle savait jouer collectif, qu'elle savait être une équipe et précisément, elle a fait à travers justement l'écriture d'un scénario, à travers la mise en musique de ce scénario, l'exécution de ce scénario. Cette Country Night, ça représente exactement ce que la Guadeloupe est. En fait, on est solidaire entre nous et on vit les choses. La musique fait partie de nous et ça nous rend joyeux. Et le fait qu'on soit tous unis avec ce magnifique groupe de carnaval Vibration, c'était juste très fier.